Salut, alors dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui avec 3ds Max comment on peut utiliser simplement ce logiciel pour faire des choses utiles et notamment aujourd'hui un terrain. Alors pour ce faire, on va utiliser deux choses, une image noire et blanche qu'on appellera une Displace Map Terrain et un modificateur dans la liste des modificateurs qui est le modificateur Displace et qui va modéliser pour nous automatiquement euh, un terrain. Alors pour ça, je vous rappelle que pour tous ceux qui veulent suivre les tutos 3ds Max, il y a... Une petite formation d'initiation dans l'interface dans la description de la vidéo qui permet euh, d'accéder rapidement euh, aux connaissances minimales pour suivre les tutos, ça connaître l'interface, comment on navigue, comment on met les modificateurs, des choses comme ça et puis de pouvoir suivre les tutos que je vais vous montrer maintenant. Donc pour ça on va déjà aller sur Google euh, taper euh, hop, dans le, le champ de recherche images displays map terrain et on va tomber sur des images noires et blanches comme ça toutes les parties blanches vont constituer le haut du relief, toutes les parties noires le bas du relief. Je vais prendre celle-ci tout à fait au hasard, clic droit. c'est des photos qui sont en général des images un peu floues. Plus elles sont floues, plus le relief est doux. Vous allez comprendre, j'enregistre cette image sur le bureau. Euh, sur le bureau, je vais l'appeler Displace. Ok, je reviens dans 3 ds Max et là je vais créer une base. La base c'est un plan, un plane, surface plate qui fait, euh, c... alors je vais faire en mètres, euh, faire 500 mètres par 500 mètres, voilà, 5000 cm par 5000 cm, ok, je regarde en pression F4 combien j'ai de segments, là j'en ai vraiment pas assez, puisque le displacement va bah, utiliser chaque intersection de segments pour monter ou descendre, Donc, mon plan sélectionné, je viens ici d'en modifier, et dans ces segments qui sont à 4 et 4, bah, je vais plutôt lui mettre, je sais pas, 50 et 50, et on voit que le quadrillage se densifie, je pourrais même mettre plus, hein. je vais essayer 100 et 100. Voilà, j'ai quelque chose qui est assez fin. F4 à nouveau, j'ai plus besoin de le voir. Je vais le plan sélectionner toujours, rajouter dans Modifier List, donc en cliquant sur Modifier List, faire apparaître la liste et aller choisir celui qui s'appelle Displace. Alors ce Displace tout court, hein, pas Displace Mesh. Je clique ici, rien ne se passe parce que ce modificateur, dont les options maintenant, s'affichent ici. Va avoir besoin de l'image noire et blanche que je vous ai montré et qu'on a téléchargé pour marcher. Donc je viens aller sur images, là, bitmap. Bitmap, c'est toujours, toujours question d'une image. Je clique sur None, ça veut dire qu'il n'y a rien pour l'instant dedans. Je vais sur le bureau la chercher. Elle est ici, Displace. Il se passe toujours en rien parce que je n'ai pas mis de force, de puissance dans le Displace. Pour l'instant, il a zéro. Sachant que mon terrain fait 500 par 500, de combien est-ce que je veux monter bon, On va dire, je ne sais pas, de... 1500 et automatiquement il me crée du relief vers le bas ou vers le haut en fonction. Si je mets ça et que je regarde aussi l'image euh, Google, toutes les parties blanches, toute la partie noire fait une espèce de vallée et je retrouve exactement la même chose dans 3ds Max. Je règle la hauteur la plus haute. Si le terrain est trop pointu, je peux venir en dessous utiliser la fonction blur qui va flouter. Alors je la monte un petit peu et on va voir que. Voilà, les sommets s'émoussent un petit peu. Donc voilà comment je peux créer super facilement un, un du relief. Alors si je veux maîtriser ça, rien ne m'empêche d'aller avec mon image dans Photoshop ou là pour l'occasion, je vais utiliser photopie et y déposer mon image qui est sur le bureau actuellement, donc Display ici dans photopie directement. Je vais créer un calque. Et je vais pouvoir avec le pinceau ou tout autre moyen bien dessiner. le pinceau est ici la taille du pinceau c'est là on a une taille comme ça je vais choisir une couleur par exemple ici grise comme celle ci et donc je vais créer par exemple un chemin en haut comme ça une surface plate en haut de la montagne alors ça va pas être très beau faudrait peut-être que je floute un peu les bords ce que je vais faire tout de suite on va aller voir si on a un voilà, on a une brosse qui est plus plus progressive, donc je vais flouter un peu les bords. Et maintenant, cette image-là, je vais la sauvegarder, enregistrer en tant que JPEG. Je viens l'enregistrer, elle arrive dans téléchargement. Je la rapatrie tout de suite sur le bureau et je vais remplacer mon autre image. <rire> remplacer alors retour dans 3ds max pour que ça fonctionne bien je vais le renommer en displace 2 ah, je vais lui donner un autre nom je vais venir dans 3ds max et là je vais simplement remove le bitmap et en ajouter lui ajouter le nouveau légèrement modifié et voir que maintenant ici voilà j'ai une grosse surface plane qui correspond à ce que j'ai dessiné dans photopie ici en blanc si je voulais le, le creux de la vallée beaucoup plus euh, et après on peut utiliser des tampons voilà, il voilà, y a moins de tampons que dans Photoshop, mais il y en a quand même quelques-uns. Des brosses un peu de couleur spéciale pour essayer de faire un relief personnalisé. Et puis, euh, ou passer du un vrai relief en noir et blanc. Bref, il y a plein de moyens d'essayer d'utiliser ça. Cerise sur le gâteau, c'est que ça, je peux l'exporter. File, export, exporter. Dans un format euh, collada, par exemple, DAE. Ici, dans la liste, je choisis DAE. Je lui donne un nom, je vais l'appeler euh, terrain. Et pour ceux qui se doutent, bah, terrain, en fait, le format DAE, on peut l'importer dans SketchUp. Donc, je viens sur SketchUp, je fais fichier importer, Je vais sur le bureau. Et je vois terrain DAE, importation. J'attends un peu. Le terrain arrive avec la surface plane au-dessus. Je vois que je peux double-cliquer dessus, clic droit. Avec toutes les arêtes sélectionnées, donc euh, adoucir les arêtes, c'est ici, et puis voilà. Je peux importer ce terrain euh, dans SketchUp. J'aurai exactement la même chose que dans 3ds Max. Reste à le texturer, mais là c'est l'objet, ça pourrait être l'objet de beaucoup de tutos pour texturer ça. Et puis je vous en parlerai dans, dans, dans les prochaines semaines. Donc euh, bah, j'espère que ce petit tuto très court vous aura été utile. Vous Voyez l'intérêt de 3ds Max, même pour le ramener sinon d'autres logiciels après si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce vers le haut partagez la commentez, posez moi des questions et puis moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto ciao